Comme chaque année, l'ennemi toca nos portes. Il veut férocement notre territoire si revendiqué, si protégé qu'est notre dignité. Ils savent la valeur qu'ils nous apportent et ils veulent nous le retirer. Cet ennemi prévoit ses frappes chaque année. Nous avons tenté plusieurs remèdes contre ces attaques, mais aucune ne semble fonctionner. Notre ennemi attaquera dès début novembre, mais de qui je parle Il ne s'agit là que d'une pire ennemi, l'ennemi qui est en qui attaque n'importe où. Chez n'importe qui, n'importe quand. Il s'agit de la horde organisée réputée du Néo. quasi Il y a peu, nous avons envoyé trois experts pour discuter d'une solution. Ils nous ont communiqué les réponses, mais cependant, nous ne sont pas revenus. Ainsi, leurs attaques constantes prendront fin le 30 novembre à 23 h 50 Ce qui veut dire que nous devons pousser la frappe pendant 30 minutes. Heureusement, nous connaissons les pays. Ils attaquent toujours par partout, n'importe où, n'importe quand, chez n'importe qui. Et surtout, le meilleur allié. C'est l'occupation. L'ennemi profitera dans l'ennui pour vous survenir et il vous abattra sans difficulté. C'est pourquoi, soldats de toutes les régions et de toutes les motivations, nous vous invitons à rejoindre notre armée d'élite. N'oubliez pas que vous combattez sans ripier chaque minute est un combat perdu par un soldat isolé. Alors recevons nous ensemble plus vite. Rejoignez nos forces spécialisées. La résistance d'un mois a besoin de vous. Enfin, peut-être que c'est vous qui aurez aussi besoin les également. Maintenant, pour ceux qui ont décidé de nous rejoindre, alors laissez-moi vous présenter notre BG. Virtuel, bien sûr. Tout se passera sur le compte Instagram suivant. Là, vous trouverez de manière journalière un rapport de notre groupe, et de moi votre général. Si vous décidez de nous rejoindre, soyez parés à être invités dans un groupe d'unité d'élite le 30 octobre au soir. Ainsi, soldats, protégeons ensemble notre territoire, est la dignité, et résistons. Montrons au monde de quoi les forces spéciales de notre armée sont capables. Soldats, nous vous attendons. Et peut-être qu'après ce durs mois de croissant sans réplique, un horizon nous se lèvera. Mais en attendant, rejoignez-nous. rejoignez, rejoignez le délire. Rejoignez la Ennemis Production